Tu le connais Tu le connais Tu Tu me connais? Non, non, non, Bougez! Oui. Je, ah, je, ah, je, que... je, je vais appeler mon grand frère. Je vais appeler ton grand frère je vais prendre mon téléphone. Comment il peut Je vais appeler mon grand frère. Je vais vous amener mon grand frère. Il est contingent. Mais comment il peut prendre mon téléphone que je viens de prendre maintenant? Mais c'est qui lui là d'abord dans le quartier? Mais je ne sais pas. Quand il prend les trucs là, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais, mais il faut me faut mais descendre prendre le téléphone aide-moi, il a pris mon téléphone. toi tu peux apprendre ça et moi je vais te prendre ça. Toi, Tu peux me prendre ça, non Hé, mi-toi, mi-toi, mi-toi, Allons, je vais l'appeler. Mi-toi, mi le mi-toi, mi-toi. On fait les dans le quartier. Je suis venu avec mon grand-frère. Je veux récupérer mon portable. Je veux récupérer mon portable. Grand-frère, là, est où Je suis avec mon grand-frère. Il est là. Il est là. Il est où Il est ici. C'est lui, c'est mon grand-frère, ça voilà. bien Mais, on vous vous on on vous le le il øh, faut un quand hey, Quand je Qu -qué -qué? -qué? Tu te dis que eh, e oui, hein eh, je excuse je ah, mange? Excuse-moi. Je, je un peu le de de de il <titrage> faut... Ah. <tousse> ah, <tousse> <yeah, tousse> <quand tousse> faut faire attention. Excusez-moi. excusez non, merci à vous. Ah, J'ai <tousse>